Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance de Bibliose. Aujourd'hui, on a comme d'habitude deux articles qui nous seront présentés. Et le premier article sera présenté par Damien Guijarro qui vient de Montréal et ce sera sur le NT proBNP et la troponine dans l'amylose cardiaque et ce sera modéré par Ed Cariou. Voilà, ben, je vous laisse la parole. J'y vais. Alors, bonjour à tous. En fait, je suis plus proche de, de Montréal, je suis plutôt à Grenoble. Ah non, <rire> Pas de problème. Alors, je, je partage l'écran. Oui. Si c'est tout bon pour tout le monde. Oui. Voilà, donc j'y vais. Alors, euh, voilà, je, je présente un article sur la valeur diagnostique du, des biomarqueurs cardiaques, NT-proBNP et troponine dans l'amylose cardiaque. Alors, euh, comme vous le savez, euh, donc, bah, le, le rationnel, c'est que l'identification de l'amylose cardiaque, c'est indispensable de le faire précocement pour mettre en place place le traitement adéquat, et que les biomarqueurs actuellement ont une, enfin, ont une place assez limitée dans, dans, dans ce cadre-là. On les connaît plus pour le pronostic, bien évidemment. Et donc, l'idée, c'est qu'avoir une, une partie de, de l'algorithme décisionnel basé sur les biomarqueurs, ça permettrait euh, parfois d'aller plus vite lorsque la suspicion est grande, ou au contraire, d'éviter des, enfin, des examens inutiles à des patients. Et donc l'objet de cette étude, c'est, comme je l'ai dit, c'est à partir d'une large cohorte de patients qui sont référés pour suspicion d'amylose cardiaque d'évaluer la performance du, du diagnostic du NT-proBNP, proponine, et puis euh, et définir des, des, des cut-offs euh, utiles euh, pour cela. Alors la, la méthodologie, c'est euh, basée sur euh, plus de 1000 patients à propos de trois cohortes en fait, celle de Pise et puis de l'hôpital euh, Lariboisière pour euh, créer la cohorte de dérivation à partir de laquelle les cut-offs, etc. Seront, seront, seront, mis, enfin, seront déterminés. Donc plus de 300 patients, et après, testé sur une corde de validation, qui est la corde londonienne, sur 800 patients. Le diagnostic d'amylose cardiaque, il est fait euh, de façon conventionnelle, robuste, avec euh, une partie histologique et puis d'IRM. Et puis pour ce qui concerne l'amylose transthyrétine, lorsque ça a été euh, possible, euh, le diagnostic non-invasif euh, que l'on connaît. Et donc, les cut-offs sélectionnés, donc, ils le sont dans la corde de dérivation. Pour ce qui est des, des cut-offs d'exclusion de la maladie, donc, parmi, euh, donc, euh, sur, les, sur, les, sur les valeurs qui seront avec une sensibilité de 100%, on cherchera ceux qui sont avec la meilleure spécificité. Et pour le diagnostic positif, euh, avec ceux qui ont la meilleure spécificité, à plus de 95%, ceux qui auront la meilleure sensibilité. Et donc, testé sur la corde de validation avec aussi une validation interne qui est faite avec une technique de bootstrapping euh, qu'on pourra éventuellement évoquer tout à l'heure. Alors, pour ce qui concerne les résultats, donc, dans la corde de dérivation, euh, le diagnostic d'amylose, il est fait dans deux tiers des cas, 66 euh, à peu près réparti de façon équitable entre AL et ATTR. Et ce qu'on voit dans cette corde de dérivation, c'est qu'il y a, dans 98 des cas, c'est des amyloses sauvages alors, l'accord de validation est différente en ce qu'on euh, a à peu près les mêmes chiffres de diagnostic d'amylose, mais par contre, on retrouve dans les amyloses TTR une beaucoup plus grande proportion d'amylose d'origine héréditaire. Alors, le tableau n'est pas clair, enfin, il pas clair, il est très, très fouillé, est, je, je vais, je vais euh, simplement pour dire que, la cohorte de validation est différente de la cohorte de dérivation, ce qui est plutôt une bonne chose lorsqu'on s'intéresse à, à ces tests diagnostiques. Et donc, euh, j'ai mis des petites étoiles là où il y avait des différences importantes sur euh, ben, l'âge de la cohorte, vu qu'il y a plus d'héréditaires, la cohorte de validation est plus jeune. Et puis, il y a des, des différences sur les biomarqueurs eux-mêmes, pro BNP, Tropo. Et puis, en fait, en pratique, sur tous les critères des d'échocardiographie. Alors, qu'est-ce que ça donne En fait, donc, sur la cohorte de dérivation, euh, nt pro -BNP et la, la troponine ont des aires sur la courbe qui sont, qui sont satisfaisantes, encore meilleures lorsque c'est combiné. Et en respectant les critères que j'ai enfin, signalés tout à l'heure, donc les cut-offs qui, euh, qui sont identifiés, pour euh, les critères d'exclusion, c'est nt pro -BNP à moins de 180, et, pour, euh, et puis pour la troponine, 14. Et pour ce qui est des critères euh, de ruling, en fait, de, de suspicion forte de la maladie, euh, le, le, le critère de, de, qui est retrouvé, c'est le, la well, troponine n'a plus de 86, sachant qu'ils sont pas, ils n'ont pas réussi à, à trouver, à mettre en évidence un critère de NT-proBNP qui correspondait à ce que j'avais signalé tout à l'heure dans la méthodologie. Qu'est-ce que ça, ça, ça donne, en fait, si on applique donc ces, ces, ces cut-offs là à la cohorte? De, de validation, ben les performances diagnostiques sont globalement très bonnes, en termes de, de, de sensibilité tout d'abord pour les critères d'exclusion et de valeurs prédictives négatives. Il y a très peu de faux négatifs qui sont mis en évidence lorsque les critères sont combinés, on a 0,5% seulement. Et bonne valeur prédictive positive pour la troponine à plus de 86%. Ça se traduit sur la présentation, sur la figure de droite, dans la corde de validation. On voit par exemple sur la courbe violette foncée, lorsque les critères sont combinés, il n'y a quasiment pas de, de, de pour l'exclusion, il n'y a quasiment pas d'amylose de, de, cardiaque qui est prise dans les critères. Alors après, par rapport à la validation interne, alors je ne suis pas expert méthodologiste, mais euh, ce que, que j'ai compris de la chose, c'est qu'il euh, y avait des, des, une technique d'échantillonnage qui était faite pour euh, en fait, tester sur des cohortes hypothétiques à partir de la cohorte globale, créer des cohortes de patients pour retester le, les, les, les cut offs que j'ai signalés. Et ça a permis de faire des, des, des cohortes de patients qui ont des valeurs de prévalence de la maladie différentes, avec croissante, avec prévalence à 1, 5, 10 ou 20 L'amylose dans ces cohortes virtuelles ou fictives, mais à chaque fois, on a euh, des performances diagnostiques qui sont, euh, qui sont conservées, qui sont de, euh, tout, à, tout à fait bonnes en termes de, de leur prédictive positive ou négative, par exemple. Ensuite, ils sont allés plus loin ils ont fait des études euh, au-delà de la cohorte globale des patients ils sont allés dans des, dans des sous-groupes de patients, donc, par exemple des sous-groupes de patients qui sont euh, suspectés d'amylose à L donc ça correspondait à 457 patients de la cohorte de validation et donc en utilisant bah, les critères par exemple l'exclusion ça c'est probablement le plus, le plus intéressant bah, on, on avait très peu de faux négatifs il y en avait trois euh, et au contraire, bah, le, la valeur, valeur prédictive positive pour, la, pour le, la troponine à 86 elle était également plutôt très bonne. Et pour euh, une autre catégorie de malades, ceux avec des épaisseurs pariétales augmentées, c'est cette cohorte-là, avec 627 patients, c'est pareil, une nouvelle fois, on se retrouve avec des performances diagnostiques dans ce, dans ce, dans ce tableau qui sont tout à fait bonnes pour les, les cut-off étudiés. Alors, euh, pour aller plus loin, ils ont fait d'autres enfin d'autres d'autres analyses euh, par exemple pour ce qui concerne l'hématologie en fait euh, de l'amylose euh, enfin la recherche d'une application euh, cardiaque lorsqu'il y, lorsqu y a une amylose euh, à elle connue euh, elle est définie par consensus sur la probnp supérieur à 332 et puis euh, un septum supérieur à 12 alors c'est assez sensible mais c'est peu spécifique. c'est dans cette étude là avec ces patients- là ben, ça, la spécificité est de 85% alors que l'atroponine la supérieure à 86 elle a une meilleure spécificité. Et Dans d'autres analyses de sous-groupes, en ce qui concerne le sexe, la fonction rénale, euh, la fibrillation atriale, euh, la fraction d'éjection, etc., ben, globalement, il faut retenir qu'il y a une bonne performance des cut-offs signalés. C'est un peu moins intéressant lorsque les patients ont une fonction rénale altérée à moins de 45 et chez les patients avec une fibrillation atriale. Euh, et enfin, dans d'autres analyses de sous groupe, je, je vais peut-être un peu, un peu aller plus vite, mais globalement, euh, les, les, les performances sont toutes, toujours assez bonnes. Alors, euh, en termes de, de discussion, conclusion, euh, là, ce qu'on qu met en évidence, c'est qu'en utilisant ces, ces cut-offs qui sont, qui sont proposés dans, dans ce papier, eh ben le critère de troponine supérieur à 86, ça permet de suspecter fortement la maladie et donc c'était 20% des cas dans la dans la cohorte de validation. Et pour l'exclure, ce qui est probablement le plus intéressant peut-être en pratique, euh, le critère combiné nt -pro pnp et troponine T à moins de 14 euh, en critère combiné, ben, on avait finalement que 0,5% de faux négatifs. Ce qui soulignait dans l'étude, c'est que dans ces faux négatifs, en fait, c'était des patients chez qui il y avait quand même des suspicions à l'IRM et que de toute façon, on serait probablement allé plus loin dans les analyses diagnostiques. Et ensuite, euh, dernier point, je ne l'ai pas signalé euh, directement, enfin, euh, parce que l'étude est assez dense, euh, il y avait été... Pré, été Proposer dans cette bibliose, euh, au tout départ, euh, des scores échocardiographiques pour euh, diagnostiquer la maladie. En fait, euh, cette approche de biomarqueur, elle est équivalente à ces scores euh, échographiques. Et même lorsqu'on fait l'addition des deux, ben, on, on est vraiment euh, très bon pour aller euh, euh, dans le diagnostic de l'amylose cardiaque. Alors, dernière chose, euh, la, les, les limitations, ou en tout cas les commentaires, d'autres commentaires qu'on peut faire. Euh, la validation interne du. Du, du, des, des cut-offs et de l'étude est plutôt bonne par cette... Enfin, en tout cas, un des critères de qualité, c'est qu'il y a cette, cette étude par échantillonnage interne là, qui a été faite, euh, qui, est donc, euh, qui montre qu'il y a une bonne performance même sur des, des, des cohortes avec une plus faible prévalence de la maladie. Et euh, le fait qu'il y ait des, des, des variations entre les deux cohortes de dérivation et de validation, ça renforce la validité externe de, de, de, de, de, des propositions de cut-off qui, qui sont faites. Euh, J'ai dit, hein, il, y a des problèmes de, de, il y avait des données manquantes en termes d'histoire d'insuffisance cardiaque, NYCHA, euh, utilisation des diurétiques, et puis c'était moins intéressant, je l'ai dit, pour euh, fonctionner altéré et puis euh, les patients avec, avec, avec, avec la fibrillation atriale. Alors pour conclure, il y a une proposition des, des, des auteurs pour, de, de cette étude euh, qui propose de, de modifier un petit peu l'arbre décisionnel, l'algorithme décisionnel qu'on utilise au quotidien. Euh, comme euh, comme celui-là, avec euh, lorsqu'il y a une suspicion d'amylose cardiaque, l'utilisation des biomarqueurs pourrait être une première étape. Et lorsque euh, on a NT-proBNP à moins de 180 et euh, le E est important, hein, euh, la troponine à moins de 14, et eh ben on, on peut exclure les patients. A priori, euh, il y a très peu de chances qu qu'ils soient porteurs de l'amylose. Et par contre, bah, si euh, si, euh, si, euh, si c'est positif, il faut aller plus loin. Et donc euh, avec les tests que l'on connaît. Voilà, ben j'ai terminé, je, je vous remercie. Euh, merci beaucoup Damien pour cette présentation très claire. Euh, moi, j'avais quelques remarques et quelques questions, euh, notamment en remarque, ce qui m'a étonné dans leur euh, population, c'est qu'ils ont euh, finalement un peu plus d'AL que de wild-type, ce qui n'est pas tout à fait euh, ouais. notre population habituelle, euh, euh, ce qui probablement y a quand même un petit billet euh, de, de centres de patients adressés pour euh, pour des causes hémato c'est sûr je suis allé je suis allé vite là-dessus mais bon, c'est des centres tertiaires où c'est des patients qui sont référés pour des suspicions donc c'est sûr que c'est une, une population de patients euh, qui est très sélectionnée. donc euh, c'est bien certain que euh, en termes de même si euh, même s'ils si font des tests euh, J'avoue que je, je, comment dire, par rapport à, aux histoires d'échantillonnage de, de, et, de, et, de, et de cohortes hypothétiques pour modifier la prévalence de la maladie dans ces cohortes et tout, j'avoue que je ne suis pas suffisamment galé pour savoir si c'est, euh, euh, comment dire, euh, parfaitement équivalent à des populations de vrais malades qui auraient des prévalences de la maladie comme ce qu'on attend en plus dans, les, oui. dans ce qu'on va faire au quotidien. Quoi. Bah peut-être que c'est vrai qu'à Londres, pour le coup, vu qu'il y a 15 centre, probablement qu'il y a des wild types qui n'arrivent pas jusqu'à eux, qui sont traités par leur cardiologue traitant et qui ne voient pas, c'est ce qui peut expliquer peut-être la, la proportion d'AL par rapport au TTR. Euh, après, c'est vrai que c'est intéressant comme étude parce que ça nous permet au quotidien de, de confirmer ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, quand on a une amylose confirmée, enfin, déjà spontanément, sur un bilan d'hypertrophie, on va avoir tendance à regarder ces marqueurs cardiaques, la limite, la difficulté, c'est est-ce que vraiment on peut se passer d'aller à la scintigraphie osseuse quand on a une... ou à la recherche de gamma apathie si on a une suspicion d'amylose échographique ou clinique malgré des biomarqueurs normaux, parce que c'est vrai que c'est rare, mais on n'a pas envie d'avoir du, du faux négatif dans ce contexte-là, de rater ces patients et de les revoir six mois ou un an plus tard, un peu, un peu trop tard. Quoi. Ça après, voilà, dans la proposition, il propose un suivi clinique ultérieur. Euh, après, j'ai coupé la parole à quelqu'un, je crois. Non, non, pardon, c'est moi. Je disais, pour les patients, chez qui on n'a pas très envie de chercher une amylose, ça peut marcher chez les gens qui euh, sont un peu fatigués, euh, on est un peu juste, bon, eux, s'ils ont les marqueurs négatifs. En théorie, l'amylose à elle, qui est la plus grave, euh, elle va, enfin ils vont monter leur marqueur cardiaque s'il y a une hypertrophie, donc il n'y a quand même pas trop de... Et la transthyrétine, même si on la rate... Euh initialement à un stade précoce. Euh, effectivement, le traitement sera un peu moins efficace à un stade plus évolué, mais, euh, mais sur le pronostic euh, à court terme, on, je pense qu'on n'endommage pas euh, la, le pronostic du patient, donc c'est pas forcément dramatique, mais c'est vrai que c'est difficile de raisonner avec des scores en pratique clinique euh, quotidienne pour, pour ce genre de, de pathologie. Quoi. Pour le coup, nous, les, les seuls patients qu'on a vus avec des marqueurs cardiaques normaux, c'est souvent des découvertes fortuites sur des scintigraphies osseuses faites pour euh, bilan de prostate, par exemple, bilan d'extension, où euh, pour le coup, on a une échographie qui, qui va avec la scintigraphie qui fixe, une échographie d'amylose, mais des marqueurs cardiaques qui sont souvent normaux, euh, corrélés à un patient asymptomatique. C'est le genre de, de profil où on a des marqueurs cardiaques normaux. Est-ce que tu penses que les deux seraient normaux Parce que de mon expérience, ça m'est déjà arrivé par rapport pour la troponine. à tel point que à chaque fois, quand la troponine reste est négative, je me pose toujours des questions en me disant est-ce que c'est juste, est-ce que c'est. Mais est-ce que les deux marqueurs, tu vois, PNP Nous, on a eu le cas de. Mais c'était systématiquement des découvertes fortuites sur des scintigraphies osseuses sur une autre indication. Et donc, il y avait quand même des signes échographiques. Débutant, hein, une petite hypertrophie, mais les marqueurs cardiaques étaient normaux, oui, les deux. Mais ouais, bon, après, c'est rare, hein, et c'est ouais. des patients pour et qui... à ce stade-là, np bas, etc., bon, euh, il peut y avoir un certain délai, alors, je ne pense pas que ce soit... Tu vois, c'est pas... Mm. En termes de prise en charge, de, plus, de, de, de, de, de, de changement de prise en charge, ça ne change peut-être pas énormément. Encore non, choses. non, c'est sûr. C'est sûr. Et ma dernière question, c'était, est-ce euh, que effectivement, sur les patients qui euh, n'avaient pas d'amylose et qui avaient des marqueurs cardiaques élevés, est-ce qu'ils ont trouvé d'autres étiologies euh, type Fabry ou autres cardiopathies infiltrative Alors, euh, dans l'étude, effectivement, euh, dans, euh, il y a un tableau, alors, attends, je passe des trucs que j'ai mis de côté, voilà. Euh, il y a ce tableau-là, euh, de la cohorte, en fait, des patients qui étaient testés et qui n'étaient pas des amyloses. Donc, en fait, il y, y a un peu de tout. Il y a d'autres formes d'amylose qui étaient, qui étaient notées. D'ailleurs, ça, c'était pour le, la corte londonienne, en dehors de la de, de, de, etc. etc. Euh, mais bon, tu vois, c'était cardiopathie dilatée, hypertrophique, euh, fabri un seul, sarcoïdose. Euh, chez, chez, euh, mais bon, après, enfin, sinon, c'était un peu du, du tout venant, j'ai envie de dire. Mal, mm -mm. voilà, hypertension artérielle, apathie ischémique. Ouais. Mm. Très bien. Merci beaucoup et je vais passer la parole au docteur François Tournoux qui nous va nous parler du profil hémodynamique des patients porteurs d'amylose cardiaque du CHU de Montréal.